Alors je suppose que pour certaines personnes ce petit maillot représente bon de mauvais souvenirs, on va pas se le cacher les gens aiment bien nous rappeler ce mauvais souvenir ne serait-ce que l'Olympique Lyonnais quand ils ont annoncé avoir récupéré Xerden Shakiri ou alors Bordeaux dès qu'ils ont pris le sélectionneur suisse, faut ne pas hésiter à surtout prendre ce souvenir et essayer de l'enfouir le plus loin possible, mais si ce maillot vous procure de mauvais souvenirs, rassurez-vous la vidéo d'aujourd'hui va vous en procurer de très très bons les amis. J'ai vu que vous avez kiffé ma vidéo sur la rive Vitality versus Millennium, voilà les petites vidéos ambiance de l'époque, les grandes années Call of Duty. Et aujourd'hui on fait également un throwback 8 ans en arrière parce que je vous ai parlé de Vitality versus Millennium, c'est très cool. Mais aujourd'hui nous allons aborder le cas d'une des plus grandes rivalités de l'époque avec peut-être l'un des plus grands rosters que Call of Duty ait connu. Complexity versus Fariko Impact, la rivalité racontée par Zach Nani en personne. C'est parti! Et tout commence au tout début de Black Ops 2, les amis, voilà. C'est après une saison Modern Warfare 3 qui aura été agitée et qui aura vu les premiers mouvements, d'accord, d'équipe au travers du continent. Qu'est-ce que j'entends? Et eh ben, la plupart des grandes LAN sur Modern Warfare 3 se passaient en Angleterre, d'accord? C'était les EGL. Vous savez pourquoi? Parce que aux États-Unis, il était interdit de faire des LAN sur le jeu parce que il me semble qu'il y avait un bail de loi, etc., qui rendait le truc vraiment impossible. C'était vraiment un truc de loi américaine. Donc les équipes américaines faisaient souvent, enfin, dépasser le continent pour venir faire les LAN anglaises ça a commencé par Optic qui est Apex à l'époque à l'EGL 5 d'accord qui ont gagné la map limite sans, sans perdre de, de, de carte du tournoi ensuite la EGL 7 que Optic a à nouveau gagné sous le nom Optic cette fois-ci et enfin la EGL 8 gagnée par SK et ouais les amis SK Gaming les Européens à la dernière ont décidé d'éviter de se faire fouetter et même si les, les équipes américaines avaient quand même fait un bon résultat au global c'était enfin une équipe européenne qui avait réussi à gagner sur son propre sol devant une équipe américaine ça a été un choc à l'époque avec Josh, Madcat, voilà, pour ne citer que, des joueurs que les avides passionnés de Call of Duty connaissent bien. Optic, quant à eux, euh, il me semble que c'était rendu au tournoi, que ça n'avait pas euh, voilà, fonctionné de fou malade, et ils ont pris la décision de faire quelque chose de très controversé. C'est le moment où ils avaient décidé de drop Rambo pour NateShot. Nate Shot, qui était à l'époque qu'un YouTuber, d'accord Joueur également Call of Duty, mais qui était considéré par beaucoup comme un mauvais joueur, et beaucoup pensaient que Optic avait fait ça justement pour un petit peu relever leur hype. C'est euh, une sorte de move de, de, de public quoi tu vois pour se ramener des fans et tout nana mais pas quelque chose qui était pertinent compétitivement parlant commence le premier tournoi Call of Duty euh, majeur je dirais de l'époque d'accord ça a été la UMG Chicago de 2012 qui s'est joué un 30 décembre alors aller jouer une LAN un 30 décembre à Chicago en 2012 autant te dire que fallait pas avoir peur de se geler les miches quoi donc arrive ce tournoi d'accord le premier de Optic avec Nate Shot euh, mais pas que il y avait également une autre équipe très intéressante c'était l'équipe de AX d'accord à savoir Complexity euh, la première version de l'équipe que nous avons connue, donc AXTP crim 6 déjà, qui venait faire le passage de Halo, crim 6 étant un ancien professionnel de Halo et avec Fears, un quatrième joueur que vous ne connaissez pas, mais ça, c'est pas grave. Et enfin, la première version également de Fariko Impact, d'accord La toute première version avec Karma, Killa, Too Quick, and John, et c'est assez marrant parce que du coup au passage, tout quick, juste après cet event, va rejoindre Complexity. John va partir et c'est à ce moment-là qu'on va connaître la première version des Fariko Impact, telles que nous les avons connues. Karma, Kila, Parasite, Emirix, est le tueur fou. Mais bon, on va revenir un petit peu sur lui plus tard. Voilà la genèse de ce roster-là. Optic gagne, du coup, ce tournoi et répond un petit peu aux haters en mode « Ah bah regardez, on peut aussi gagner avec Nate Shot. Euh, C'était vraiment, tu sais, une, une des meilleures manières de répondre à la chose. C'était en mode « Ah, vous faites ça pour le clout et tout. Hop, oh, boum. Premier tournoi gagné par Optic. » Arrive juste derrière, du coup, la première LAN majeure. Et là, toutes les équipes américaines arrivent. Tout feu, tout flamme, mon frère. La nouvelle version de Farico Impact, du coup, euh, donc euh, celle que je viens de vous décrire. Les optiques, d'accord, pour essayer de garder leur titre et encore prouver de belles choses. Les Complexity, qui sont également ici. Il y avait également Unite, une autre équipe où il y avait un certain Clayster. Autant dire que... Il avait un autre flot à l'époque, le frérot Clayster, d'accord <rire> C'était pas exactement le Clayster qu'on a connu. Et autant te dire que ce tournoi a vu énormément d'action d'accord Et ça a été un tournoi qui sera vraiment la genèse de la domination de Fariko Impact. Donc les Call of Duty durent un an sur l'autre, ça dure donc de novembre à novembre. Le tout tout tout début du jeu, c'était optique. Ensuite, ça a été repris du coup le flambeau par Farico Impact, qui va s'imposer dans ce tournoi en grande finale face à euh, Unite Gaming. Les Complexity, eux, finiront quatrième avec le roster que je vous ai décrit, XTP, Crim6, court qui venait du coup de Fariko Impact, donc en soit tu as le changement, mais bah Too Quick t'as quitté le roster qui allait commencer à gagner. Vous allez voir, too Quick le pauvre, c'est souvent un peu le, le dindon de la farce. Optique, quant à eux, finiront que, entre guillemets, cinq sixièmes, un résultat assez décevant après avoir gagné. Et ce résultat sera le début de l'énorme legacy Fariko Impact parce qu'ils vont littéralement rouler sur le jeu, d'accord Ils enchaîneront quelques jours plus tard, du coup, euh, à peu près deux semaines, avec une victoire à la EGL 9, du coup, à Blackpool. Donc, ils ont également fait euh, le déplacement. Bah, en fait, moi, ce qui me fumait, je vais être avec vous, c'est qu'à l'époque, les cash prices des EGL, ils étaient tellement bas, entre guillemets, c'était genre 2500 pounds, 2700, 3000. Donc, c'est-à-dire 3000 pounds, allez, on va dire 4000 dollars. Genre. 4 mecs, envoyer 4 mecs à un coach pour aller gagner 4000$, dollars mais je veux rien que envoyer les 4 mecs ça coûte plus cher que ce que tu gagnes en cash price tu vois, donc je trouve ça c'est marrant bref, parenthèse terminée. Donc là, les Farico Impact iront gagner la EGL 9 Blackpool de manière très très très, très convaincante ils, vraiment ils s'écraseront limite tout le tournoi. À noter quand même la belle finale face à Clouds, The Clouds qui est la pré-équipe Epsilon en fait, avec Shane, Matt Cat, Xanity et Jerd. alors eux ils étaient avec Josh à ce tournoi là, mais après ce sera Jerd qui prendra sa place et on comprendra vite pourquoi on revient viendra sur Epsilon dans quelques instants. Donc une très très belle victoire à un tournoi important et ce profil du coup euh, <rire> le Call of Duty Championships 2013 et qui est bah, euh, le championnat du monde de Call of Duty, le premier vrai championnat du monde, sachant que celui qui avait eu lieu avant sur Modern Warfare 3 était un tournoi en MME, euh, donc en match à mort par équipe avec des règles complètement bidons, personne connaissait le jeu, des matchs à mort qui terminaient à 9 pour 7, des mecs, des qualifications en France, il fallait aller dans des micromanias et tout, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais du coup arrive la première fois où les équipes vont être entraînées sur un jeu sorti du coup depuis six mois que tout le monde connaissait que tout le monde maîtrisait avec euh, une énorme hype et ce sera également après une finale absolument euh, légendaire euh, une victoire de Fariko Impact en grande finale face à Envious avec derrière un gros câlin de Parasite envers ses teammates avec euh, le petit bonus Redufion, euh, on s'en rappelle, hein. ah, c'est des images qui marquent hein, moi je vous dis 8 ans après Redufion ça, ça me fait rigoler, donc victoire de Fariko Impact, là-bas ils vont gagner un énorme alors, cause de 400 000 dollars. Et ça, ça, vraiment, ça va représenter toute la domination qu'ils ont eu euh, pendant, euh, du coup, euh, cette époque-là. Réellement, ces quelques semaines, parce que ça, ça, ça va vraiment être très concentré pendant quelques semaines, ils vont littéralement tout gagner. Ils vont chier sur le jeu. C'était vraiment une domination phénoménale. Et en fait, c'était un roster entre Karma, le génie du jeu, qui pouvait avoir des, des moments absolument ouf. Parasite, qui était très très fort à la, au, au fusil d'assaut, tu vois, à l'encre, etc., pour gérer les spawns. Avec là l'objectif player, et euh, Miracles, du coup, qui était plutôt un joueur de, de coup d'éclat, tu vois, qui était capable... Vraiment sur quelques actions précises de réaliser des doubles, des trips putain d'importants. Donc c'était vraiment un roster qui était très complémentaire et qui marchait très très bien. Juste derrière, ce roster va enchaîner encore une fois deux semaines après les Call of Duty Championship. Un autre event qui sera la UMG Saint-Louis, qu'ils vont également euh, remporter. Encore une fois face à Envy en finale. Envy hein. à l'époque, euh, des bons résultats par-ci par-là, mais c'était souvent très peu des résultats gagnants. quoi. À noter quand même qu'au Call of Duty Championships, ah, je tiens à le dire, au Call of Duty Championships il y a eu un tournant qui va réellement changer cette saison, et vous allez comprendre pourquoi. Optique réussit à terminer troisième de l'événement, juste derrière Envy, mais juste devant Complexity, en battant Complexity avec le fameux triple de Scump, là, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, que je vous avais déjà vu voir des tonnes de fois si vous êtes passionné de Call of Duty, et c'est ce qui va, du coup, provoquer un changement de roster chez Complexity. Too Quick et cliqué, et qui est-ce qu'ils vont prendre, du coup, à la place de Too Quick Il me semble que c'était peut-être le MVP, mais je suis pas sûr, mais en tout cas, c'était l'un des meilleurs joueurs de la MLG Dallas de mars, de quelques semaines avant, Clayster va rejoindre Complexity pour la première fois. C'est la première fois que Clayster arrive, donc le roster va être x Tipeee, crime 6 Clayster, et c'est à ce moment-là que les choses vont un petit peu changer. Au niveau de Farico Impact, du coup, euh, le roster va prendre le choix, va faire le choix de quitter, euh, du coup, tu sais, en fait, il commence à se prendre un petit peu la tête, à, à devenir un peu grosse tête, on est les meilleurs, on est trop fort, et si et ça, ça parlait beaucoup sur les réseaux à l'époque. En même temps, franchement, pour le coup, en termes de résultats, ils avaient vraiment prouvé, quoi, quand quand tu vois la feuille de résultats, quatre LAN majeurs gagnés d'affilée, ça rigolait pas. Et surtout les mecs commençaient à gagner. Vraiment, c'était à ce moment-là que Call of Duty a commencé à avoir des grosses sommes en jeu, Tu vois, des vraies grosses sommes, des 20 000, 30 000, 40 000 à, à échelle régulière, des Call of Duty Championship à 400 000. C'était les premiers vainqueurs d'un énorme Call of Duty Championship, ils étaient devenus richissimes les mecs. Donc ils ont commencé à prendre la grosse tête, à lancer leur propre projet. Donc ils quittent Farico.impact pour devenir que Impact, sous l'égide de Icons, qui était un, une sorte de game battle de l'époque, une sorte de site où il y avait des tournois, etc. Des bails. Bref, je vous épargne les détails qui sont pas super intéressants, mais grosso modo, ils avaient décidé de lancer leur propre business pour se faire leur propre sponsor, tout ça, machin, nanana. Mais à côté de ça, la concurrence commençait à monter petit à petit. Complexity, kick-to-quick récupère Clayster. Optique avait également fait, il me semble, un changement, en récupérant j peut-être, je sais plus exactement, mais il me semble que c'était quelque chose comme ça. Et arrive très rapidement, quelques semaines après tout ceci, le premier et peut-être un des plus grands événements que la scène Call of Duty ait connu, et pour moi, le plus grand événement de cette année-là, la MLG Anaheim de 2013. Donc, c'était un événement, il me semble, en mai ou en juin, bref, dans ces eaux-là, quoi. Et c'était encore une fois un événement archi-prenant, d'accord Vraiment, c'était la folie. Donc, t'avais la sortie du roster Impact, la première fois qu'ils jouaient sur leur propre, sous leur propre couleur, même si c'était la même équipe. Tu avais du coup, euh, encore une fois, Optique euh, qui était ici. Alors là, j'ai sous les yeux, du coup, les résultats de cette MLG. Optique n'avait pas encore fait son changement de roster, du coup, c'était un petit peu après, c'est le même, même roster. Tu avais Face Clan, tu avais Unite qui avait affiché un tout nouveau roster. Et enfin, du coup, le nouveau roster Complexity avec Clayster et euh, Mister X, leur petit coach de l'époque euh, qui, qui avait un sacré flow, un hein, petit baiser lui. Hein. Donc, se passe l'event des résultats de Fou Malade et on directement dans les premiers matchs que Impact est moins dominant franchement ils sont moins dominants ils font plus d'erreurs ils se font plus souvent accrocher et même s'ils réussissent à l'emporter ils arrivent à être un petit peu quand même accrochés par optique dans certains de leurs matchs etc alors qu'avant, je te dirais qu'ils leur chiait littéralement sur le coin de la gueule mais arrive du coup rapidement la finale winner et la match d'anthologie où on voit Complexity réaliser une performance de Fou malade Performance de fou malade en finale winner bracket qui sera totalement remportée par Complexity, qui, qui, qui vraiment crée le choc en envoyant Impact en euh, loser bracket. Une des raisons de, pour laquelle je vous ai dit qu'Impact, on les voit dominants, c'est parce que pour la première fois, il y a eu le chemin inverse. Une équipe européenne est allée jouer sur le salle américain, Epsilon de Shane, Gerd, etc. à l'époque. Et on se rappellera tous du match Impact versus Epsilon qui va se jouer en 3-2 pour Impact, qui perdront les deux euh, HP, d'accord les deux hard points, mais gagneront le reste des modes. La toute première carte, ils se prendront un 100 points club, donc ça veut dire qu'un 250 à 80, trucs truc comme ça. Vraiment, ils leur chie sur le coin de la gueule, c'était absolument fabuleux. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, parce que moi, je l'avais bien suivi cette laine à l'époque. un hm, Impact un peu moins impérial. C'est confirmé en finale winner bracket. Victoire de Complexity en finale winner bracket. Impact remontera en grande finale en gagnant face à Optic, du coup, donc Optic finit troisième. Impact perdra à nouveau en grande finale face à Complexity et ce sera le début d'une autre Legacy, le transfert de la Ligue impact qui aura dominé totalement, on va dire, tout le printemps, à Complexity qui dominera, bah, grosso modo, tout le reste du jeu, mais on va y revenir. Arrive derrière un autre événement très, très important, la Gfinity London 2013. C'était la première que Complexity va également euh, gagner euh, de manière extrêmement dominante et tout ce que je viens de vous dire, on va limite pouvoir le répéter encore et encore. Complexity va gagner tout le reste des événements qui vont compter sur le jeu. Gfinity London 2013, la numéro 1, la numéro 2, l'UMG j'ai Atlanta, le SWC, tout le reste du jeu sera vraiment dominé par Complexity, qui sera couronné de succès et qui va du coup prendre un petit peu euh, <rire> la place d'Impact dans les, les questionnements de quel est le meilleur roster Call of Duty du jeu en fait. Jusque là, personne ne se posait la question, Impact, Impact, Impact, mais euh, juste derrière... Euh, Complexity a clairement prouvé que c'était réellement eux les meilleurs, eux les plus dominants, eux les plus impressionnants, avec le meilleur équilibre dans un roster que tu pouvais trouver. L'arrivée de Clayster à la place de Too Quick a vraiment changé. Euh, absolument tout. Euh, D'ailleurs c'est assez drôle du coup de se dire que Too Quick fait, a quitté <rire> Impact juste avant qu'il commence à gagner, puis ensuite il a quitté Complexity juste avant qu'il commence à gagner également. Hein. Bon pauvre Too Quick. <rire> Quant à Impact, après une succession de résultats extrêmement décevants, le roster va se séparer et euh, les joueurs vont un petit peu se split à droite à gauche donc il faut savoir que par exemple Karma va rejoindre Envious et il restera là-bas jusqu'à à peu près la fin du jeu, on va y revenir et euh, juste après Impact va essayer du coup d'essayer de récupérer des mecs, ils, ont, ils iront faire un event chez Epsilon, tu vois également Epsilon va prendre un roster américain avec John qui était une pépite montante à la place de Karma ils iront faire une UMG où ils finiront troisième juste juste derrière Team Caliber et complexité qui est un peu à l'event, je retiendrai quand même ce full team de John à l'époque qui était particulièrement monstrueux Miracle ira se perdre dans des équipes pas ouf, d'accord? Karma rejoint Envy. Euh, Parasite et Killa euh, monteront une autre équipe chez Unite et réussiront à avoir quand même quelques bons résultats. Je pense notamment à une victoire à la MLG PAX Prime de 2013 devant Complexity. Ce sera un petit peu la manière, d'accord, pour Parasite et Killa, qui étaient des anciens joueurs de chez Impact, de répondre à Complexity dans euh, cette rivalité en mode attention, vous êtes dominant, mais on peut quand même vous gagner. Et malgré tout, ce sera euh, la seule victoire entre guillemets qui restera, enfin qui manquera, on va dire, à Complexity sur Call of Duty mais bon après on peut quand même se dire que c'est la seule victoire un petit peu de prestige que gagnera un autre roster hors complexity depuis leur ère de dominance parce que du coup résultat complexity va vraiment prendre tout le reste arrive de cette manière la fin du jeu et la fin du jeu marquera du coup quelques changements un petit peu choquants à nouveau les impacts n'existent plus du tout d'accord ça va vraiment se split un petit peu totalement ils réessayeront de lancer une équipe chez curse d'accord le roster de l'époque avec Parasite miracles Killa et nameless les résultats malheureusement pour eux ne seront pas terribles et les impacts du coup même s'ils réussiront à se qualifier sous le nom de Curse du coup tomberont un petit peu en décrépitude. Pendant que Complexity eux vont kicker Clayster, ça a été un, un move totalement choquant, c'est à dire qu'ils ont dominé tout le jeu ils ont quand même pris le parti de changer de joueur pour du coup ramener Karma. Avec Karma Complexity va absolument dominer tout ce qu'il est possible de dominer je vous dirais, donc euh, que des gros résultats de partout, le Call of Duty Championships 2014, des MLG euh, donc il y avait une MLG qui avait été lancée peu après Quelques semaines après le jeu, ils l'ont gagné, l'UMG Philadelphie, l'UGC Niagara, les playoffs de MLG Anaheim 2014. Bref, tous les gros résultats continueront d'aller dans la poche de ce roster. Petit euh, point statistique, ils vont remporter 12 des 16 LAN auxquels ils vont être... Euh... Ok, ils vont être qualifiés. Et il me semble que sur les 4 qu'ils n'ont pas remporté, ils ont fait 2 ou 3 grandes finales. Donc, autant de dire qu'en termes de prestige, de résultats et de tout ce qui était possible de déployer, ils ont été dans le top euh, du top. Ils feront malgré tout un mauvais résultat à la Gfinity 3. Ce sera leur dernière LAN, leur dernière sortie sous le nom Complexity. Ça arrive. Hein. Ils iront juste derrière, du coup, former un nouveau roster chez Evil Geniuses, qui était euh, une des plus grosses structures e-sports de l'époque, qui en est toujours euh, une des plus grosses d'ailleurs. Mais à l'époque, en termes de prestige, etc., en 2014, Evil Geniuses c était quand même très, très, très gros. À ce moment-là, Karma Va euh, quitter l'équipe, d'accord, euh, pour aller exploiter d'autres horizons. C'est le moment où ils iront piquer un gars qui faisait des. Pas du mal ailleurs, mais qui n'était absolument pas euh, du niveau euh, de Karma. Ce sera Dedo, d'accord. Euh, donc Dedo viendra euh, remplacer Karma. Ils feront un très très très très mauvais résultat à l'UMG Nashville de 2014 en finissant 13-16. Résultat choc, première sortie de Evil Genius 6 pour un tournoi. Tu finis 13-16, c'est vraiment la honte. Mais ils remporteront quand même à l'ESW, 12... enfin l'ESWC 2014 en France le titre de champion du monde. Même s'ils si auront quand même perdu un petit match face au Assentia de Zyler devant une PGW. Comble et comblé. Voilà pour l'histoire de cette rivalité. En gros, une sorte de gros début de la part de Impact qui dominera totalement le jeu. Derrière, Complexity qui fait un changement de roster qui leur permet de reprendre la main et de dominer tout euh, le reste du jeu, du coup derrière Impact qui split, euh, certains membres qui vont faire Unite, qui réussissent à quand même gagner une petite finale devant Complexity, mais pas suffisamment pour perturber la legacy, ok Complexity qui à la fin du jeu prendra le parti de changer leur formule gagnante pour ramener Karma qui était connu comme un monstre et qui dominera quasiment tout Call of Duty Ghost, même si c'était une moins grosse domination dans la mesure où quelques events leur échapperont malgré tout, et derrière Advance Warfare rebattra totalement les cartes et créera notamment un des autres rosters les plus dominants du monde avec le fameux Formal Crimson X Scump Et qui d'autre Karma tout simplement <rire> Il y a des vidéos je pense à faire autour de ces histoires là Si ça vous plairait n'hésitez pas J'essaierai de trouver un petit thème un petit truc cool à vous compter pour votre plus grand plaisir En attendant bien sûr des nouvelles de Call of Duty Vanguard J'espère que cette vidéo vous a plu Si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et je vous dis à prochain les amis Bisous